Je suis dans mon deuxième vide grenier, bon désolé j'ai pas pu filmer parce que pff, franchement j'avais la flemme. Le premier non plus j'ai pas filmé mais le premier j'ai pas trouvé des, tru des trucs de ouf, le deuxième j'ai trouvé tout ça. Plein de jeux euh, PS2, Xbox 360 et PS3 pour, euh, pour, pour, pour, pour, euh, pour 30 balles. Négocier tout à 30 balles, donc c'est cool. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ici Sofiane. Bon, je suis parti faire des, un petit vide grenier. Je suis désolé, j'ai pas filmé parce que j'en ai fait trois Alors le premier c'était Zerma un gros vide grenier mais c'était pour moi c'était pas si gros que ça je trouve, il y avait 600 personnes. C'était noté 600 personnes. Mais réellement je sais pas combien il y avait. Ouais, il y avait peut-être 300 ce qui est déjà pas mal. Enfin, je sais même pas, j'ai du mal à juger. Franchement, j'ai du mal à juger, c'est difficile. Mais dans ce premier vide grenier, j'ai pas trouvé grand-chose, j'ai trouvé trois jeux. Euh Ouais, j'ai trouvé trois jeux, franchement, euh, sans plus, quoi. Il y avait un quatrième jeu que j'hésitais à prendre, mais il était vachement raillé, donc j'y suis tombé. Euh, donc, le premier vide-grenier était à Cambry, dans le 94. Je suis parti faire un second vide-grenier, euh, c'était où À Saint-Maur-des-Fossés, dans le 94, toujours. Donc, là-bas, j'ai trouvé quelques trucs. Et ensuite, je suis parti à un vide-grenier à Ablon-sur-Seine. Euh, là-bas, j'ai strictement rien trouvé non plus. à mis à part, à Ablon-sur-Seine, j'ai trouvé un vendeur qui vendait pas mal de trucs très intéressants. Mais hors de prix, franchement, hors de prix. Beaucoup plus cher que de IKH et autres. Une Super Nintendo dégueulasse et tout. Il te la vendait 80 euros. Un Tomb Raider, je crois, c'est Tomb Raider 2 sur PlayStation 1. Il te le vendait 25 euros. Défoncé, tu chez défoncé. Laisse tomber. Et ensuite, euh, ensuite, je n'ai pas d'autres merdouilles. C'était pas cher. C'était vachement cher. j'ai tomber. Je n'ai Donc voilà. Et au delà de ça, j'ai trouvé aussi un truc. Une bonne petite occasion, les gars. J'avais trouvé 25 comme ça 7 euros. Est-ce que ça vaut le coup, hein, 25 euh, Fanta what, uh, what the Fanta Je sais pas c'est quoi ça, mais... Goût bleu. Je sais pas c'est quoi, mais je crois qu'il est, euh, est quand même bon. Les 25, 7 euros. Ça va, non C'est ma plus belle affaire que j'ai fait aujourd'hui, c'est celle-là. 27 euros, euh, 7 euros les 25. Bon, vas-y, trêve de plaisanterie. On va passer à ce premier vide-grenier que j'ai fait à la queue en Brie. Franchement, en tout cas, j'ai appris un truc, les gars. Enfin, j'ai appris, je pense que certains me diront si c'est vrai ou pas. Moi, je pense que c'est le cas. Avant d'aller faire des vides-greniers et autres, je pense qu'idéal, c'est d'aller vraiment très, très loin. Tu as un peu plus de chance, je pense, quand c'est loin. Et de deux, je pense qu'il faut regarder avant d'aller faire les de greniers pour savoir si ça aura des prix intéressants ou pas. Je pense qu'il est bien de regarder. Et je pense que c'est un bon indicateur, ça. Combien est le prix, le prix du mètre linéaire pour les brocanteurs euh, Le premier, je crois qu'il était super cher le prix du mètre linéaire. Je me demande si c'était pas 20 ou 30 euros, je sais plus. Donc je me dis, les endroits où c'est très très cher, forcément les gens ils vont vendre un peu cher leurs jeux et autres. Donc, euh... donc voilà, bon, là, je ne sais pas, c'est que mon avis. Alors le premier vide-grenier, pour en revenir à ça. Je suis arrivé sur un stand, il y avait deux, il y avait des jeux PS2. Euh, le jeu, 2 euros, j'en ai pris deux. J'ai négocié à 3 euros, donc les deux jeux que j'ai pris à 3 euros, c'est ça RS Reading euh, Spirit, sur PS2, complet, je l'avais pas, ça, ça je crois, nickel, content, donc ça me revenu à 1,50€ celui-là, toujours dans le même stand, RS2 Reading Spirit, donc la suite, 1,50€, euh, 1 nickel, en bon état, je suis content, donc voilà, pour ces deux jeux PS2 dans ce stand-là du premier vide-grenier que j'ai fait. Alors, ensuite, j'ai trouvé un jeu PS4 que je cherchais depuis longtemps, à bon prix. Je suis content de l'avoir pris. Euh, malheureusement, je viens de voir tout de suite, euh, quand je prépare la vidéo, qu'il était un peu cassé. C'est Watch Dogs euh, Definitive Edition, édition spéciale. Donc, je suis un peu dégoûté car la boîte est cassée ici et ici. Je n'ai pas fait de son. Il était à 5 euros, mais j'ai négocié à 4 euros. Elle m'a dit oui. Il est complet avec une petite notice dedans. C'est cool. Donc celui-ci, 4 euros. Ça fait longtemps que je cherchais. J'avais la version euh, PS3 ou 360, je ne me rappelle plus. Mais là, ouais, c'est PS3, c'est PS3, je crois. Donc voilà, ouais, euh, là je suis content, je rentre. Ensuite, je suis parti à un de grenier. Euh, le deuxième de grenier est à Saint-Bord. J'avais trouvé quelques jeux deux instants, j'ai demandé au mec combien. Il m'a dit des prix, c'était prix de ouf, J'ai laissé tomber. Euh, je voulais prendre un Sonic The Hedgehog sur PS3, il m'a dit euh, 5 euros. 5 euros, je me suis dit tombé. tomber. Il y avait un Star Ocean sur PS4 à hein, 20 euros, avait son collector. Bon, je trouve ça cher parce que Star Ocean version collector sur PS4 il n'est pas si cher que ça vraiment. Donc 20 euros, je trouve que c'est un peu cher pour du vide grenier. Je vais te dire, 20 euros de Star Ocean sur PS4, c'est le prix normal que tu trouves euh, un peu partout en version collector. Il ne coûte pas si cher que ça. Un peu plus loin, je vais un peu plus loin, j'arrive sur un stock d'art revendeur d'un collectionneur qui a vendu toute sa collection. Il m'a dit que j'ai loué des belles pépites parce que il y avait énormément de jeux. Il m'a dit qu'il y avait trois fois plus le matin, dès la première heure. Donc, franchement, moi, ce que j'ai chopé, je suis satisfait. Mais je me dis, à mon avis, franchement, il devait y avoir des sacrés bons jeux. Parce que les jeux, je pense qu'il y avait mis certains prix. Puis après, c'est pas prêt. à tête que je vois des prix avec 3 euros, 4 euros, 2 euros. Mais c'est pas prête à être. Je voyais 1 euro. Il m'a dit, hop, à 2 euros, il ne se prenait pas à tête. À la fin, j'en ai pris plusieurs. Il m'a fait un prix. Donc, il m'a fait un prix pour tous ces jeux-là, les gars. J'ai regardé avant de tourner la vidéo. Ça me revient 1,34€ le jeu. Tout ça. Je ne sais pas si vous voyez. 1,34€ le jeu. Il y a au total, euh, je crois, 22 jeux. Je crois. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Euh, ouais, 22 jeux, c'est ça. Donc, 22 jeux pour 30€. Il m'a dit 35. Il m'a fait un prix. Il m'a dit Je te fais un prix 35. Je vois à 30€, c'est bon. Ah, c'est bon, c'est pas prêt la tête. Oui, je la tête. Il était cool, le mec, franchement, il était cool. Donc, voilà tous les jeux que j'ai pris. Alors, je vais vous faire dans l'ordre. Euh, je vais d'abord faire par PS2 sur ce stand là. Alors, j'ai pris désolé, euh, j'ai pas filmé parce que je pensais deuxième, le premier, j'ai pas filmé parce que j'avais la tête un peu fatiguée, j'étais KO. Deuxième, j'ai pas filmé parce que je pensais rien trouver. Et troisième, je pensais rien trouver, mais j'ai vraiment rien trouvé. Donc voilà, comme ça, moi, c'est clair. Et en plus, je ne suis pas encore habitué à filmer et tout. J'ai du mal à filmer, tenir ton, le téléphone en même temps et tout. Et des fois, David Grenet, ça peut aller très vite. Parce que tu, perds ton, tu vas sortir ton téléphone à filmer. Tu vas perdre ton temps à sortir ton téléphone pour filmer. Et il peut y avoir un lot qui te passe sous le nez. Franchement, il peut y avoir un lot qui te passe sous le nez. Donc voilà quoi. Bon, on s'en fout, ce pas grave. Donc le premier, c'est Alexandra euh, Lederman, euh, je sais pas quoi. Lederman, l'école des champions. Un jeu de poney ou je sais pas quoi là. Complet, CD en excellent état. Content. Donc 1,34€ ça me revient, on va dire, vu le prix du haut. Ensuite, Scar complet. Avec une franchement, je trouve qu'elle est vachement grosse la notice. Pas mal. Elle est vraiment très très épaisse. Complet nickel. C'est Scar, SCAR, un jeu de voiture. C'est SCAR comment SCAR tout court. Donc voilà, complet, content. Euh, ensuite, Beach Volley Summer hit. Donc voilà. Quand même content. Complet, nickel. CD. Il est comment CD Il doit être nickel. Ouais, ouais, nickel. C'est vrai que ce, ce collectionneur avait des jeux. Franchement, c'était vraiment très, très bon état. Il y avait quelques-uns qui t'a bien et pas beaucoup. Dans l'ensemble, c'est vraiment très très bon état. Ensuite, j'ai pris Final Fantasy X. Bon, dommage qu'ici, la, la petite pub, enfin la petite vignette, est partie. Donc ça, c'est Final Fantasy X, la version avec le DVD bonus du Macking Off. Ainsi que le jeu, tout en état nickel. Complet, complet, complet. Et il y a même, je crois, une pub dedans. Ah oui, la pub du guide officiel. Donc, je suis je suis content. Donc, 1,34 ça se refuse pas. Ensuite, toujours la Fantasy 10, mais en version Platinum, cette fois-ci. Complet. Avec sa notice et toujours une pub du guide officiel. C'est la version Platinum, content de l'avoir. 1,34 euh, Ensuite, il y a eu euh, Siphon Filter euh, miroir dark complet la boîte je crois qu'elle a un peu souffert mais sinon le reste ça va c'est quand même correct quand, quand même content en bon état une petite rayure c'est tout mais dans l'ensemble en bon état désolé j'ai du mal parce que franchement avec le pollen c'est un petit le pollen je suis dans mon jardin il fait beau il fait chaud mais c'est blindé de pollen et pour finir son gps 2 euh, Racer 5 content de l'avoir en plus, je crois que Red Racer 5, je suis pas sûr. Je crois que je, je l'ai. Voilà, je, je vais être en congé pendant 4-5 jours. Je vais en profiter pour trier ce que j'ai dans ma collection est ce que j'ai pas. Donc voilà, complet, nickel. 1,34€. Voilà pour les jeux PS2. On va passer au jeu euh, Xbox. Première du nom. Donc le premier, c'est Racing Evolution. Evolution. Je crois que c'est Evolution, mais c'est Evolution. Donc, complet, nickel, et CD en excellent état, normalement. Ouais, excellent état, nickel, je suis content. Donc, 1,34€. Ensuite, Prince of Persia. Complet, nickel. Avec même la petite notice normale, avec la pub de splinter Cell. Pandora Tomorrow dedans et le petit truc de garantie Ubisoft. Donc, je suis quand même content. On va passer maintenant au jeu 3-6. Attendez, je bois ma calète qui m'a revenu à pas grand-chose, les, les 25 à 24 à 7 euros. Hmm. C'est pas mal, en plus c'est zéro sucre. Hein pas mal pas mal hein. c'est ça, la meilleure affaire, c'est le Fanta les gars, le Fanta la meilleure affaire, c'est pas les la vie de grenier. Bon, on va continuer sur les jeux, les jeux 360. Le premier, un classique, Sleeping Dog est un nickel. Franchement, je suis quand même content. Enfin, je n'arrive pas, re... pas à retirer, je crois que j'ai fait une bêtise. Nickel, notice, CD, tout. La totale. Il y a tout, il est complet, content. Euh, ensuite, euh, Blazing Angel de Secrète Mission. Of WW2. Franchement, les mecs qui sortent des jeux de avec des, des noms. Tu dis où ils ont trouvé ces noms-là. Nickel. Complet. Content. 1,34€, ensuite euh, un jeu que je jamais vu, Far Cry, un Cist, un Instinct Predator, complet, je ne même pas celui-là, Far Cry, pourtant, bon, c'est pas un jeu que je joue, Far Cry, jamais, je joué aucun Far Cry dans ma vie, mais je me dis, ouais, celui-là, je ne pas, donc euh, voilà, 1,34€, ensuite, Tom Clancy, Hawk. Hawks, donc, complet. Nickel. Notice. Petite pub. Et les jeux en oh, normalement en excellent état. Ouais, non, tout est en bon état. normalement lui. Ouais, état nickel. Nickel de chez nickel. Donc, c'est un mec qui rendait sa collection. Et ensuite, pour finir sur la 360, euh, un pack double jeu. Donc, Indiana Jones, Lego Indiana Jones, The Original Adventure. Ensuite, Panda Kung Fu. Donc, celui-ci pour 1,34€ comme l'autre et celui-ci a plusieurs CD. Donc, ouais il est en bas état, sauf Kung Fu Panda qui est très légèrement rayé, qui est très légèrement rayé, mais vraiment très vite fait. Il y a quoi dedans? Il y a une notice d'Indiana Jones, Lego Indiana Jones, la notice de Kung Fu Panda et une petite pub de Star Wars Force. Donc voilà, quand même content. Voilà. Donc c'est bon. Ensuite, on va passer au jeu PSP. Bon jeu PSP, j'en ai acheté qu'un. 1,34€ le Net for Speed Undercover. Voilà, complet. En très bon état. Content. Ensuite. Il y a eu quoi Ah, il y, y a eu un GO2 qui est du lourd de la GPS3. Un GO2 qui est du lourd que je kiffe. Franchement, j'ai kiffé là quand j'ai vu ça. Euh, je sais l'ordre de l'ordre. De... De... Euh, ah franchement, c'est que des bons titres. Que des bons titres. Alors on va faire le premier. One Piece. Pirate Warrior. 1,34€. En excellent état. On va dire ça, il est même mint. J'ai l'impression que c'est même du mint. Franchement, nickel. Ah, c'est un autocollant à retirer ici. Bon, c'est pas grave, je devrais réussir à retirer tout, sans trop de difficulté, je pense. Donc okay, voilà, 1,34€. Euh, ensuite, il y a eu le David McQuay 4. 1,34€, nickel. Content. 1,34 34 Ah, il y a du vent, désolé. Je cache le micro. Désolé si vous entendez un peu des, du vent, car je suis dehors. Ça se va, je pense que je suis dehors. Ensuite, David Macrae, euh, tout court. Euh... Il est... Je ne sais même pas si c'est le sur David Macrae. C'est quel numéro <rire> Désolé, petit contre-tour d'internuement. Donc voilà, 1,34€. Complet, nickel. Et en très bon état. Il y a tout qui se barre. Et ça, il y a tout qui se barre avec le vent. Donc voilà, content. Euh, ensuite, euh, on va continuer. Sous le Calibur 4, 1,34€. Nickel. Voilà. Complet. Je suis content. Ah, par contre, vous avez vu, les gars J'ai pas fait attention, mais en fait, c'est la version. Euh... Ah, ça à prendre trop vite. C'est la version américaine euh, ou japonaise, je sais pas. c'est du japonais. Il y a de l'anglais, je crois que c'est de l'anglais. C'est une version anglaise. Ah, bah, bon, tant pis, hein. J'ai regardé, j'ai pris un peu trop vite. Euh, ensuite, il euh, y, y a quoi d'autre euh, Rage Racer 7. Complet. Nickel. Je suis quand même content, Rage Racer 7, d'avoir 1,34 Ensuite, Duke Nukem Forever. 1,34€. Je crois que c'est un jeu qui était énormément tendu. Il a mis 10 ans à sortir, 11 ans. Ah, par contre, il est un peu sale, il faut que je nettoie lui. Lui, du pneumon, il faut que je nettoie. Je crois que ça, il avait mis 10 ans ou un truc comme ça à sortir, et même plus. Et finalement, c'était une déception quand il est sorti. Euh, donc voilà, 1,34€. Et pour finir, sur PS3, le euh, meilleur jeu qui est chopé, c'est Armor Core 4. Donc voilà. 1,34€. Nickel, en très bon état. Pour pas dire mint. Donc voilà. Donc voilà, après, sur cette deuxième brocante, je continue à faire un tour. Je voyais quoi Il y a un Sonic à 3€, Sonic Zog Dog à 5€. Franchement, ça ne m'intéressait pas. Il y avait un Star Ocean à, sur PS4 à Collector. J'ai oublié le nom, le titre de ce Star Ocean là même plus du titre c'est moi qui était pourri et t'as 20 euros je suis tombé donc le mec j'essaie de négocier le sonic à 3 euros il veut pas donc à 3 euros bah, s'il veut pas je dis bon laisse tomber je m'en fous sonic sur son ps3 je vais pas mettre euh, 3 euros c'est grand max que je mettais dedans et j'essaie de négocier à star océan moi bon, j'ai négocié un peu fort et il m'a dit non c'était à prévoir de 20 euros je lui ai demandé euh, 5 euros il m'a dit non donc ouais lui j'aurais un prix donc après je suis retourné sur stand que vous avez vu tous les jeux que j'ai pris parce que j'étais resté un peu sur ma fin je ai repris deux autres trois autres jeux pris. je repris je ai repris alors le premier c'est Mind Jack donc celui là il me l'a fait à euh, 2 euros ah, parce que je suis passé après donc forcément j'ai pas pris dans l'eau de première fois donc 2 euros mais je suis quand même content voilà et ensuite alors celui-ci le deuxième que j'ai pris je l'avais déjà mais je l'avais pas en version euh, cartonné C'est un 5 ruides révélation, donc je suis content. Il y a un petit, petit fourreau cartonné qui sert pas à grand chose. Et le jeu, donc 2 euros avec une petite pub, une petite notice avec tout ce qui a été chargé aussi. Les DLC et tout le jeu en état nickel de chez nickel, franchement. Franchement, franchement, ces jeux, mec, tu je, je les sortais de la. Ils étaient même en meilleur, meilleur état que les jeux neufs de Micromania. Franchement, c'est un état de ouf. en état nickel de ouf. Mais de ouf. Je suis même content. C'est un vendeur qui vendait toute sa collection. Enfin, il a toute sa collection. Ce pas vraiment un vendeur. Et pour finir, l'autre, le dernier, à. Donc, ça m'a fait à 5 euros. Ouais, c'est ça. Attendez. Ouais, 5 euros. J'ai chopé. Dragon Quest 5 sur Super Famicom. Donc, il est complet. Il est un peu euh, le carton a un peu souffert ainsi que la notice. Vous voyez, carton souffert, notice aussi. Par contre, le jeu, il est très très propre. Franchement, il est très très propre le jeu. Et bon, la, la boîte en plastique est un peu jaune. Donc, ouais, mais bon, j'ai eu un 5 euros donc ça va. Franchement, ça va le Dragon Quest sur Super Famicom à 5 balles. Moi, je dis pas non. Donc, voilà. Franchement, aujourd'hui, les gars, au début, je pensais que de mettre le pour rien. Finalement, ça va. Je me suis pas levé pour rien. Mais c'est vrai que je ne je sais, sais pas comment sélectionner les bons endroits et faire les vides greniers. Mais à mon avis, on a un peu tous le même problème, tous. C'est au bonheur la chance. Donc, deux fois, tu manges bien, deux fois, tu ne manges pas bien. Mais là les gars, je vous prépare une vidéo, j'ai mangé bien dernièrement, pas dans un dans un cache, j'ai mangé plein de jeux PS1, plein, euh, quelques jeux Xbox et oui, mais bon, ça c'était plus ou moins le prix, mais je vais un plein de jeux PS1, des Saga Frontières, des Brit of Fire 3, des, euh, des Alondra 1, Alondra 2, à des prix les gars, pff, ça défie toute concurrence, hein, des Parasite F2 et tout, mais franchement à des prix les gars, je vais vous faire la vidéo là prochainement. Enfin j'ai dit à fête mais il faut que j'aille monte et tout. Je suis fatigué un peu de la montée. Je vais de la monter prochainement. Et vous allez halluciner. Franchement c'est même plus un coup de fusil. J'en ai pris grave des jeux. Grave, grave, grave, grave. Il y, a, il y en a. J'en ai pris tellement que le mec il m'a même fait un prix. Déjà c'était à très très bon prix. Mais il m'a même fait un prix tellement que j'ai pris. Bon après c'est un, un cash. Franchement les jeux PS1 j'ai eu à très bon prix. C était, c était, je pense qu'il y a eu une erreur sur leur prix. Pour Moi, c'est sûr parce que ces prix-là, c'est abusé. C'était des prix de ouf. Par contre, les autres jeux euh, PS3, PS4, euh, Xbox One, Switch et tout, c'était c'est du grand n'importe quoi. Les prix, par contre, sur ça, c'était vraiment ça. valait vraiment pas le coup, mais vraiment, vraiment pas. Donc, comme quoi, deux fois sur les cash, tu peux faire des bonnes affaires. Et là, franchement, pour moi, les prix que j'ai eu, j'ai fait, c'est même mieux que le vide-grenier, les gars. Pour vous dire, j'ai fait des prix, j'ai eu des prix, même mieux que le vide-grenier, certains jeux. Mais je vous à bientôt la vidéo, vous allez voir. Une vidéo de ouf, une vidéo, les gars. Vous allez voir les jeux que j'ai sortis. Des pépites. Des pépites du Cameroun. Donc voilà. Ouais. Bon, j'espère que la vidéo, elle t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker. Et passe un bon dimanche ou un lundi. Je ne sais pas quand est-ce que je la posterai en fonction de quand est-ce que je la poste. Et je te dis à bientôt. Ciao. Bye tout le monde.